Chez SAS, nous aimons les questions qui bousculent, ou même qui dérangent. Ce sont celles qui font avancer les choses. La seule limite à la découverte, c'est la donnée. Avec les bonnes questions et les bonnes analyses, les données repoussent les limites. Rendre le monde plus sûr. Plus juste. Plus beau. Il suffit simplement d'explorer les données, de les analyser et de les modéliser. Pour en tirer le meilleur aux quatre coins du monde. Avec SAS, les données prennent vie et apportent au monde les réponses dont il a besoin. SAS Curiosity Forever